Salut les Crypto sayen, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la découverte de l'application Lydia Training. Alexandre s'était chargé de vous expliquer pourquoi c'était une révolution. Et aujourd'hui on va découvrir comment l'utiliser et on va voir à quel point elle est simple. Allez c'est parti Alors on se retrouve sur mon téléphone. Euh, je vais ouvrir tout de suite l'application Lydia. Euh, voilà, on arrive sur l'écran d'accueil. Là, on peut voir au centre en fait euh, l'option pour investir euh, avec Lydia. Euh, au début, on va voir du coup un petit euh, sommaire introductif où on va pouvoir en fait voir les différentes euh, options qu'il propose. Euh, voilà, il dit "Ready to take action". Euh, bon, il va y avoir pas mal de textes, pas mal d'informations. Euh, sur cette page, on peut voir du coup les différentes euh, possibilités qu'offre l'application. Le fait de pouvoir investir dans des ETF, des entreprises, des métaux précieux et même des crypto-monnaies. Nous, c'est vraiment le point qui va nous intéresser. Euh, il nous indique qu'on peut investir à partir de 1 1€, que l'application est disponible en permanence. Il n'y a pas un moment où on ne peut plus accéder au marché, parce que c'est ce qui peut se passer avec certains brokers, c'est qu'à moments, on n'aura plus accès à l'application. Euh, l'application est sans commission, mais il y a un spread qui est inséré comme l'avait euh, expliqué Alexandre. Bon, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite vraiment à aller la regarder. Elle expliquera d'autres choses sur l'application. Euh, L'inscription au service est faite en 5 minutes et euh, vous aurez juste à renseigner quelques documents qu'on verra juste après. Bon, si on descend un petit peu plus bas, euh, il nous explique comment ouvrir un compte de trading. Il va falloir lire et accepter différents avertissements. Euh, qu'il va falloir prendre connaissance des documents contractuels, bon voilà, tout ce blabla. Euh, bien sûr, vous allez accepter et vous n'allez pas les lire. En tout cas, il faut avoir plus de 18 ans pour se créer un compte Lydia parce que oui, il va vérifier vos informations personnelles. Alors voilà, il nous explique que sur l'application, on peut faire des achats et de la vente, puisque oui, en fait, sur l'application, on ne peut pas faire grand chose de plus euh, sur les différents euh, produits qu'il nous propose crypto-monnaie, ETF, métaux précieux, entreprises. Euh, voilà, il nous explique que la liste est classée. Bon, voilà. On ne va pas s'attarder beaucoup plus longtemps sur cette partie. Euh, il voilà, y a aussi euh, la partie dont nous parlait euh, Alexandre qui passe par le broker Bitpanda pour ex exécuter euh, nos, euh, nos achats de crypto. Et, euh, et c'est un leader européen en la matière qui est basé en Autriche, qui est en Europe. Euh, voilà. Ce qui nous explique en plus, c'est qu'en fait, les produits qu'on va acheter sur l'application sont des produits dérivés. Euh, ce qui veut dire que, euh, en tout cas pour les crypto-monnaies, vous n'allez jamais vraiment les posséder. Pour toutes les personnes euh, qui sont, euh, je sais pas comment expliquer ça, mais crypto maximalistes qui veulent vraiment euh, avoir la, la propriété sur leur crypto-monnaie, c'est vrai que c'est un point négatif, mais je pense que euh, de toute façon, on va aller vers ce type de produit, euh, que c'est un peu inévitable parce que ça offre quand même beaucoup de facilité. Vous n'avez pas à vous trimballer vos clés privées, publiques. Là, voilà, c'est sur votre application, vous n'avez peut-être pas vraiment l'accès à vos cryptos, mais au moins vous pouvez déjà y participer et commencer à vous faire la main. C'est quand même déjà cool. Après, si vous passez à un investisseur plus averti grâce à nos vidéos, bah, c'est vrai que ça vaut le coup, je pense, de passer à l'installation d'une extension comme Metamask, comme on a fait une vidéo que vous pourrez retrouver dans le lien au-dessus. Et voilà, vraiment être possesseur et vraiment avoir le pouvoir sur ces crypto-monnaies, avoir la propriété. Euh, qui peut vraiment être intéressant. Parce que oui, en plus, avec cette application, vous ne pourrez pas euh, interagir avec euh, l'écosystème des crypto-monnaies et toutes les, euh, les applications décentralisées. C'est quand même un, un petit point négatif, mais on va dire que ce n'est pas pour ça qu'on qu télécharge cette application. Dans cette partie euh, tarifs et limites, on peut apprendre en fait que euh, les opérations effectuées avec euh, l'application de trading sont prises en compte dans les limites d'opérations dans dans mensuelles que Lydia vous propose. Euh, en fait, si vous n'avez pas Lydia bleue ou Lydia Noire, qui sont les deux offres euh, que propose Lydia, bah vous allez être bloqué en fait à 20 opérations par mois et 1000 euros euh, de transactions. Alors que si vous avez Lydia Bleu qui est gratuit pour les moins de 25 ans et euh, qui coûte seulement 4,90 dans les autres cas, euh, vous aurez l'opportunité de faire autant de transactions que vous voulez et euh, d'un montant maximum de 5000 euros par mois. Et si vous avez Lydia Noir, qui lui est un peu plus cher, c'est 7,90 et qui vous offre aussi des assurances, vous aurez la possibilité de faire jusqu'à 50 000 euros de transactions et autant de transactions que vous voulez. Bon voilà, si vous êtes un, un gros trader, vous voulez faire bouger des grosses quantités d'argent, ça peut valoir le coup. Après, je vous avoue, j'ai du mal à voir euh, l'intérêt d'avoir Lydia Noir, à part si on veut vraiment passer sur Lydia, ce qui peut être une opportunité. Bon, dans ce petit carré d'information, il vous explique la définition du spread. Bon, je vous invite à la, à la lire pour bien comprendre euh, comment ça marche. C'est vraiment euh, cet écart de prix qui est euh, mis en place par les brokers pour euh, s'assurer de ne pas se faire avoir en fait, sur les variations de prix, la fluctuation, voilà, la, la volatilité de l'actif. Et c'est comme ça que la Bitpanda va lui se rémunérer en augmentant un peu cet écart et en se prenant une commission. Euh, bon là il vous explique le cas des métaux, nous on va pas s'attarder là-dessus parce que de toute façon nous on s'intéresse vraiment aux crypto-monnaies dans cette vidéo. Ici il réexplique voilà, que vous ne pouvez pas faire des transactions en dessous de 1 euro. Bon ils ont pris cette décision, c'est sûrement euh, pour euh, éviter d'avoir trop de transactions et que ça leur coûte trop cher. Ensuite euh, il y a l'histoire des dividendes mais ça aussi on va le passer parce que ça ne nous intéresse pas trop. Je vous invite à le lire si, vous a... si ça vous intéresse et si vous allez acheter vous des, des ETF, des actions. Euh, voilà, nous, on va passer maintenant à l'application. On va faire checkout de catalogue. On va continuer. Maintenant, vous allez pouvoir voir l'ensemble de ce qu'il propose. Voilà sur All, on peut voir euh, toutes les crypto monnaies, les stocks, les, les ETF, euh, les métaux. Euh, on voit qu'il y a un paquet euh, d'options différentes. Maintenant, on va passer à l'enregistrement. Euh, voilà, il va vous réexpliquer rapidement en fait tout ce qu'il propose. Euh, ils refont un peu leur pub. Ils ont des actions en fait, des ETF qui vont être euh, de compagnies françaises, européennes et américaines. Donc, voilà, là on va passer rapidement sur ça. Euh, les métaux. Voilà, il nous dit qu'on peut acheter des cryptos. On va continuer. Là, il nous dit avant de commencer, êtes-vous sûr, êtes-vous euh, en connaissance des risques liés au, euh, à l'investissement Voilà, on dit oui, on est prêt. Et là, euh, il va y avoir différentes choses qu'il va falloir renseigner. Euh, déjà, accepter la charte euh, d'awareness, comme quoi voilà, vous êtes au courant des risques. Euh, confirmer qui vous êtes, mettre son identité mettre son identité, la vérifier, lire les termes et conditions d'utilisation de l'application et ensuite renseigner son, euh, son profil investisseur. Du coup, en fait, toutes les cases qui vont être grisées, il va falloir cliquer dessus pour aller les valider. Euh, bon, je, je vous laisserai, euh, du coup, euh, vous rentrer euh, chacune des informations qui sont nécessaires. C'est vraiment bien fait, c'est pas très compliqué. Euh, moi, il va me rester, du coup, euh, ces trois-là... Euh, voilà, moi, je vais devoir renseigner euh, certaines des informations. Bon, je vais passer parce que c'est des informations qui sont personnelles. Et, euh, et puis, on va faire next et euh, continuer. Voilà, une fois que c'est bon, vous faites start investing et ça devrait être prêt pour, pour commencer, le, commencer à investir de l'argent. Voilà, mon compte pour l'instant est à zéro et il me propose déjà d'acheter euh, certaines cryptos. Bon, moi j'avais déjà en fait fait quelques investissements. Voilà, j'avais acheté du Solana. C'était pour tester rapidement l'application. Euh, mais on va recommencer. On va voir comment ça se passe. Euh... Si on clique du coup sur Explore and Invest, on va pouvoir retourner voilà, sur le catalogue. Bon, nous on va aller acheter de l'Ethereum pour notre premier achat. On va cliquer sur buy et ici, là, sur cet écran, en fait, on va avoir les informations à la même manière que lorsqu'on envoie de l'argent à un ami avec l'application. Là, vous allez renseigner en fait, le montant que vous voulez acheter en euros et va vous dire en fait la somme, le, la correspondance dans, la, dans le, le coin que vous allez acheter. Là, pour nous, en fait, ça va correspondre à plus ou moins 0.004343. Euh, Ether, ce qui n'est pas beaucoup, mais au fur, au fur et à mesure, vous allez pouvoir en accumuler. Euh, il nous demande avec quel solde. Nous, on va confirmer que c'est bien le solde Lydia. Et là, si on vient cliquer sur le petit i, il nous explique en fait euh, à quoi correspond euh, ce montant. Du coup, il nous dit voilà le, le prix, en fait, c'est 14,62. Et si on ajoute le spread, la commission en fait qui va se prendre, et bah, on retombe bien sur 15 euros. Et maintenant, si on fait next, il va nous demander de confirmer. Voilà, on va bien recevoir ce montant-là. Il faut accepter euh, les conditions. Il faut accepter qu'on ait bien lu l'article et tout, Bon, mais oui. Et on fait confirmer l'achat. Voilà, il nous dit que c'est en cours de progression. Et là, dans quelques secondes, voilà, on a reçu nos Ethereum. Et vous avez acheté votre première crypto-monnaie avec l'application. Bon, ici, vous allez avoir plusieurs informations. Vous allez avoir euh, une description courte euh, de la crypto monnaie euh, sur laquelle vous êtes. Vous allez aussi avoir son prix, sa volatilité. Euh, j'imagine que là, ça doit être mensuel. C'est le pourcentage d'évolution du prix au cours du temps. Là, en général, j'imagine que mensuellement, elle fluctue de 23,40%. Vous avez aussi le market cap en fait, qui va être euh, sa capitalisation totale. Si vous voulez la calculer, en fait, c'est le nombre de coins disponibles multipliés. Par le prix d'un coin là, du coup, euh, ça doit être 3366 multiplié par quelques millions qui font euh, ce total là. Si vous cliquez sur euh, le montant en fait de ce que vous possédez, là, ils appellent ça My Holdings et ben bah, vous allez pouvoir en fait retrouver les différents achats que vous avez fait. Là, il dit que vous avez investi au total 15 euros, il y a eu une transaction et il vous dit exactement combien vous possédez en Ethereum. Vous avez aussi l'historique des transactions. Là, on voit qu'on a acheté pour 15 euros pour la première fois. À présent, on va aller acheter du Bitcoin. On va aller sur la barre de recherche, Voilà, taper euh, BIT. On, il va nous proposer Bitcoin. Et euh, on va en acheter pour 30 euros cette fois. On va refaire la même chose. Voilà, très simplement. On va en avoir euh, encore pas grand-chose. 0,0072 Bitcoin. On reconfirme. Et voilà, on a acheté cette fois du Bitcoin. Voilà, maintenant vous avez reçu vos premiers bitcoins si c'est le cas. Et maintenant on va retourner dans l'écran principal et on voit bien qu'on a nos deux cryptos qui sont Bitcoin et Ethereum. Si on clique euh, sur Ethereum là, dans nos cryptos, on va pouvoir retourner sur sa fiche et il va nous proposer deux choses. Vendre ou acheter. Et cette fois nous on va aller vendre. Euh, on se retrouve encore sur le même écran et il va nous demander pour combien on veut vendre. On va pouvoir soit spécifier un montant particulier, soit vous voyez bien quand on clique dessus, il nous propose aussi de vendre le maximum. Et nous, on va faire ça et comme ça, il va automatiquement nous mettre le montant maximal que l'on peut vendre, qui nous est 14,62 euros. Et voilà, et on voit bien qu'on a exactement le même montant qui est 0,004343 Ethereum. On va confirmer la vente et on va avoir du coup réalisé notre troisième transaction qui est de vendre sa crypto-monnaie. Voilà. Du coup, si on retourne sur l'écran principal, on voit bien que maintenant, on ne possède plus que des bitcoins et qu'on a même fait un petit bénéfice de 0,05%. Bon, bah voilà, on a fait un rapide tour euh, de l'application Lydia Trading et vous avez pu voir comment acheter et vendre des crypto-monnaies. Bon, on arrive au terme de cette vidéo. En tout cas, pour nous, ça a été vraiment un plaisir de la réaliser parce qu'on a pu découvrir cette application de trading qui, au final, a beau être vraiment simple, peut être même trop simple, parce qu'elle elle, n'offre pas toutes les, les fonctionnalités qu'une app de trading pourrait avoir comme le levier, qui est vraiment un truc super puissant. Mais ce n'est pas pour ça en fait qu'on va télécharger. On va la télécharger parce qu'elle nous permet à chaque fois qu'on va recevoir un petit peu d'argent, des trucs du quotidien tous les jours de nous permettre d'investir quelques euros à chaque fois et de pouvoir rentrer sur ce marché au fur et à mesure. Et cette méthode d'entrée sur un marché qui est dite du DCA est la meilleure en fait. Elle vous permet en fait de lisser votre entrée et au final de vous construire un portefeuille vraiment sain. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un like, mettre un commentaire si tu veux qu'on fasse une vidéo sur un sujet de ton choix ou s'il y a des choses que tu n'as pas compris. Et surtout, abonne-toi, active la cloche pour ne pas rater nos prochaines vidéos parce que nous, c'est vraiment un moyen de nous récompenser, pour partager notre travail et puis même pour faire profiter les autres personnes de toutes les possibilités qu'offrent les crypto-monnaies. Allez, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne CryptoScien. Salut